Thank <laughs> you. Le projet Cherictoris, c'est un projet qu'on a initié chez WeShare euh, il y a quelques mois maintenant, qui s'inscrit dans le cadre d'un partenariat global avec Chronos, qui est un cabinet d'études, où en fait on s'intéresse aux, euh, aux pratiques collaboratives et aux services émergents dans les villes. Et notre intuition euh, sur, sur cette étude, ça a été de se dire voilà, qu'on a une, une perception de l'économie collaborative qui est souvent euh, assez reliée à l'économie de plateforme, et, euh, et avec souvent une vision un petit peu dématérialisée ou en tout cas uniforme euh, des services de l'économie collaborative. Or on se rend compte qu'il y a un ancrage territorial qui est très fort et on a voulu justement aller s'intéresser à la manière dont des pratiques collaboratives qui en fait finalement sont des modèles économiques innovants nous permettent de penser le développement des territoires. Et donc c'est pour ça qu'on a décidé de se concentrer plutôt sur des villes moyennes. Donc ça a été justement tout l'enjeu de se dire bah, finalement c'est des territoires qui sont assez peu explorés sur ce côté justement pratiques innovantes, euh, services collaboratifs, etc. Et notre idée c'était de dire comment est-ce qu'on peut dépasser aujourd'hui une vision euh, très centrée sur les métropoles pour comprendre comment dans des territoires parfois en difficulté économique, euh, parfois en déprise démographique, euh, avec une situation euh, par exemple la dévitalisation des centres-villes qui est assez forte et de voir comment des pratiques collaboratives, donc qui sont vraiment, le, le principe des pratiques collaboratives, c'est des pratiques qui sont euh, fondées sur une relation horizontale entre pairs. Et une création de communauté, et de voir comment ces pratiques-là, donc par exemple le coworking, euh, comment cette pratique-là peut, euh, en essaiement sur le territoire, dans des villes moyennes, peut avoir un impact pour dynamiser, par exemple, les centres-villes. Euh, comment, par exemple, le financement participatif permet de relocaliser en fait, la valeur, puisque ce sont des habitants, donc le, le, le financement participatif de proximité, ce sont des habitants qui aident un porteur de projet à financer son commerce indépendant dans la rue du centre-ville qui euh, elle-même vit euh, une situation de vacances commerciales plus ou moins forte, etc. Donc on est vraiment allé chercher ces pratiques-là, un peu innovantes, euh, qui en fait parfois même ont des origines d'ailleurs dans des pratiques très anciennes, mais qui par, en s'appuyant sur des plateformes numériques, en fait elles gagnent un nouveau souffle et elles se développent, euh, elles peuvent essaimer en fait beaucoup plus facilement et surtout elles peuvent toucher un public de plus en plus large. Ce qui est sûr c'est que dans les pratiques collaboratives qu'on a identifiées, donc par exemple la question des lieux de production, euh, des lieux de fabrication, des espaces de coworking, tout ce qu'on appelle aujourd'hui des tiers-lieux. C'est très intéressant de voir qu'en fait ça se développe dans énormément de villes euh, qui sont des villes qui sont proches de métropole. Donc par exemple dans la région Île-de-France, il y a énormément d'initiatives euh, dans ce sens-là. Et il y a aussi des initiatives de services où là on a plutôt la posture en fait, de l'acteur public qui va se positionner en tant que facilitateur. Donc par exemple à Sceaux, il y a des démarches qui ont été initiées pour justement placer la ville en tant que facilitateur de services collaboratifs avec la création en fait, d'un réseau d'entrepreneurs qui viennent considérer la ville de Sceaux comme un territoire d'expérimentation et qui viennent donc prototyper ou lancer leurs services dans cette ville pour ensuite progressivement pouvoir les scéner dans d'autres grandes villes dont des métropoles.